Oh, spéciale dédicace à, on s'en fout, à toi, parce que si c'est ton anniversaire, par exemple, et puis si c'est pas ton anniversaire, bah tu regardes la vidéo le jour de ton anniversaire. Ah, mémoire incendie, qui s'amenuise à mesure des bougies soufflées. Que le soir assombrié qui semble-t-il se résume aux songes étouffés. Si les tarasses qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit de vrai dans ce rêve? C'est qu'on en oubliera les flammes quand y'aura plus rien à cramer. Souffle comme un moulin sur un bout de charbon froid. Et tout fait, tout fait pour rien. Tous les coups que ça remballe, ça remballe, merde. Trop se barre en bas de peur on pack, ça remplace le contrôle, barre en bas. Crédit à la conso et rédit la ponce et presse spéciale y'a la pub. Plus que précise à la une, blume, dressée à la caisse qu'on teste, dessert de la caisse qui compte testera la caisse. C'est que ce n'est que s'il y a la dune. Ventiler des cendres, empiler des samples S'enfiler des champs, des chantes et des possibles Il semble qu'il y ait des chants, ou s'empiler des chants Chants, sans qu'il y ait des gens pour les chantiers Souffle sur la suite, tout fait tout fait pour la suite C'est fait pour dire, sans ticher pour la fuite Sans tricher pour la forme, sans piger pour le fond Plomb figé sur la tempe et la bougie pour le fond Mémoire incendie, qui s'amenuise à mesure des bougies soufflées que le soir à son prier Qui semble-t-il se résume Aux songes étouffés Si les tarasses qu'on dit Qu'est-ce qu'on devrait dans ce ram C'est qu'on en oubliera les flingues quand il y aura plus rien. À bout de souffle sous le cerveau volant le ciel écrit, le cerveau souffre, il observe avant que le sel ait pris et puis il se trouve qu'il en bouffe. A ne plus savoir qu'en foutre, se fout des bouffes et le souffle dont il est le seul et pris les prix ne pâque pas. Go back aux belles années, pourvu que back back parle, pas que tel crame et crame et aménag soit Pas un horizon impalpable, en pâle cap, en balle pas, mais la raison n'a pas le champ. Souffle sur la sang. S tout veut cela sans cela semble sans borne. Il fait froid, les jours s'enchaînent et il se trouve qu'on fait des choix qui nous éloignent de ce qu'on aime. Ventiler des cendres, empiler des samples, s'enfiler des champs, des chants, des dépôts, il semble qu'il y ait des champs où s'empiler des champs, chants sans qu'il y ait des gens pour les chantiers. Enfiler des sangles, comme s'il était temps, des les sentiers des mots filent un filet de sang, sans qu'il n'ait de sens, sans, sans, sans qu'il y ait des gens pour les chanter. Mémoire incendie qui s'amenuise à mesure des bougies soufflées. Que le soir assombrié qui semble il se résume aux songes étouffés. Si les taras qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit de vrai dans ce drame comme l'âme, la c'est qu'on en oubliera les flammes quand bon, n'y aura plus rien à cramer.